Bien, bonjour, merci d'être venu euh, aussi nombreux. Je m'attendais à ce qu'il y ait moins de monde en fait. Euh, je m'appelle Deep Lindou et je, on va essayer de parler de fonctions dites d'ordre supérieur que j'appelais de transformation. Hein, c'est pas quelque chose officiel et c'est surtout un peu essayer d'aborder le, les, les types euh, alors, comme je disais un peu avec les doigts. Mais c'est pas vraiment avec les doigts, mais de manière un petit peu plus naïve, et moins formelle peut-être. Alors on va commencer déjà par une première chose, c'est on va essayer de redéfinir un peu la, la, la, notre flèche. Hein, qui est, un, donc, qui est un constructeur de, de, de type fonctionnel, hein, quand on écrit A flèche B, et il, il peut s'exprimer par une flèche qui peut être dans un langage de plus haut niveau, qui est lui-même, etc., et qui va prendre deux types, il va construire un autre type, d'accord Alors pourquoi j'en parle Parce que c'est important, il a, cet opérateur a, une, a, une importance, il a quelque chose d'important, qui est il est associatif droit, d'accord Il y a une associativité droite, et il va falloir mettre en parallèle avec la curification. Est-ce qu'il y a des gens qui sont habitués à la programmation fonctionnelle, ici déjà, première question Ok, n'ayez pas peur, ça va bien se passer pour les autres. <rire> donc déjà la curification et l'associativité. La curification c'est le fait de, fait de transformer une fonction à plusieurs paramètres en ayant un paramètre à chaque fois, et donc en fait ça fait une fonction, deux fonctions, deux fonctions, deux fonctions, de fonction. d'accord Donc ça fait qu'on peut avoir des fonctions dites partielles. Donc associativité droite. Donc on va commencer un petit peu à lire nos types. Donc là on va y voir un quel que soit A, donc je vais prendre un type générique. Que est un type, on se fiche de ce que c'est, et on va prendre donc le type A flèche A. celui-là il est connu de tout le monde. Eh bien, c'est le, le type de la fonction identité, d'accord Id, et cette fonction est, ce type est habité par une fonction qui va prendre un élément et qui va retourner cette, le même élément, d'accord Jusque-là, c'est pas magique. C'est magique, plutôt. Donc, on va utiliser une sorte de métalangage qui, est, donc, qui va être l'égalité par les définitions, et donc, je vais dire que id de a, eh bien, c'est a, d'accord Alors, comme on fait, on se trouve un petit peu dans le monde fonctionnel et qu'il y a du lambda, du lambda calculus derrière, eh bien, on va pouvoir, en fait... Euh, appliquer ce qu'on appelle des fonctions de, de, de la transformation. C'est-à-dire que le A, il va pouvoir passer de la gauche vers la droite en faisant apparaître en fait, l'abstraction. d'accord euh, Donc ID, ça s'exprime par la fonction qui est, je prends un A et je produis un A. d'accord Donc c'est un lambda A de A. Jusque-là, magique. Bon, jusque-là, c'est un petit peu simple. Donc on va en prendre une différente qui est, j'ai un type qui va prendre une fonction de A dans B, qui va prendre un A et qui va produire un B. D'accord Qu'est-ce que ça peut bien être, cette chose-là Et eh bien, c'est la fonction d'application. D'accord Ça va être le type pour les fonctions d'application qu'on va appeler « apply » ou « dollar euh, » chez, chez l'esquéliste, etc. Alors, comment on va pouvoir l'exprimer on, on va dire « apply » de f de a, c'est « f appliqué à a ». Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la réification parce qu'on est en train d'exprimer quelque chose qui est intrinsèquement dans le langage dans le, dans le langage le plus haut niveau. On ne fait que exprimer quelque chose qui existe déjà. Donc, c'est de la réfication. Par contre, ce qu'on va faire, c'est on va jouer au petit jeu qui est eh « bien, je vais trans, je vais transbahuter mes paramètres de la gauche vers la droite pour faire apparaître certaines choses. Donc là, typiquement, je peux dire que « apply de f », c'est « lambda de f appliqué à a ». D'accord Ça, on fait apparaître notre abstraction. Comment on fait du lambda-calcul Il y a un ensemble de règles qui s'y ajoutent, qui sont. Alors il y a l'alpha-conversion, etc. Et celle qui va m'intéresser, ça va être l'état-conversion. L'état-conversion, ça consiste en deux, deux, deux, deux, deux formes d'opérations, de, de, de, de, qui sont soit l'état-expansion, soit l'état-réduction. Celle qui va m'intéresser, c'est l'état-réduction. Qu'est-ce qu'elle dit Elle dit que si vous avez une, une fonction qui prend un A et que vous, ensuite, vous avez un F appliqué à, à A, vous pouvez faire une élision du lambda avec le A, et en faisant apparaître juste le F. D'accord ça, c'est simple. Donc là, juste par état-réduction, eh bien, le lambda de a, f appliqué à a, se transforme en f, d'accord Ça, c'est ce qu'on fait quand on veut faire du point-free, etc., dans, dans, notamment dans la scale, ou dans d'autres langages fonctionnels. Je vais continuer avec mon f, du coup. F, ah ben tiens, hop, je le balance de l'autre côté, et mon apply, qu'est-ce que c'est C'est lambda f de f. Ouais, abstraction. Ça vous rappelle rien, ça Moi, ça me rappelle id. Ça, c'est curieux. L'application, en fait, la fonction apply, c'est id. Moi, hmm. je vais relire mon type, je vais appliquer la, la, la right associativity. Là, c'est évident. Qu'est-ce que j'ai écrit J'ai une fonction qui prend un A dans B et qui produit un A dans B. Donc, c'est une, une des formes des types qui sont euh, des identités. On est bien d'accord. Donc, juste en lisant le type, en fait, on aurait pu s'en douter dès le départ. Voilà. Donc, on va essayer de... de, de, de, de... Donc, ça, en fait, ce type de fonction, c'est ce qu'on appelle les types de fonction d'ordre supérieur. Alors, ce sont d'ordre supérieur sur deux volets. Une fonction de si elle consomme une fonction en entrée, donc si un de ses paramètres est une fonction. Et le deuxième volet, si elle produit une fonction. Et là, en fait, on a quelque chose qui prend une fonction et qui produit une fonction. Donc là, on a vraiment la totalité de types de, de, de high order qui sont concentrés sur un seul et même, un seul et même type. Donc ça, moi, c'est ce que j'ai appelé des, des fonctions de transformation où je vais me focaliser maintenant sur la flèche qui est au milieu et qui va nous vraiment nous permettre de jouer sur les principes de composition à outrance. On va essayer. On va aller un petit peu plus loin, on va, va s'intéresser à un type qui est, de la forme, qui est de la forme B vers C, ensuite qui va prendre un A vers B et un A vers C. Donc ça, si tout le monde s'en souvient, c'est ce qu'on appelle la fonction de composition, donc rond. Elle va pouvoir s'exprimer de cette façon. G rond F, c'est lambda A de G de F de A. Et là, on se concentre juste sur le rond où il n'y a que des fonctions sur la partie droite. Donc, on a vraiment une vision point free où on ne fait pas apparaître le paramètre A. On ne s'y intéresse pas. Ce n'est pas intéressant. Ce qui nous intéresse, c'est la façon dont on va pouvoir composer le G et le F. Cette, cette fonction de composition, en fait, elle a une propriété. Donc, si je j'écris le G rond F de oh, Rond H, au bout d'un certain temps, je vais pouvoir avoir un terme qui va être un lambda A de F appliqué à G appliqué à H de A. D'accord. Si je m'intéresse au terme qui est suivant, qui est f rond g rond h, eh bien, je vais tomber sur le même terme. Il y a encore le x qui traîne. Ça, c'est une petite faute. C'est un a qu'il faudrait lire. Donc, ça veut dire qu'en fait, cette opération rond est associative. Alors, ça, c'est intéressant quand on fait euh, de, du code, parce qu'associativité, ça veut dire qu'on va pouvoir organiser notre code, refactorer, et ainsi de suite. Donc, on peut l'utiliser comme un biais pour faire euh, de, de, de la de la composition de fonctions et après travailler sur des niveaux sémantiques, comme on, on voudrait. d'accord. Donc la société est un bon biais pour, pour le codage. On, le, le problème de la, de, la, de la fonction de composition rond, c'est qu'en fait, il faut euh, quand on a f rond g, en fait, on va appliquer g à a et ensuite f au résultat g de a. Donc on a une lecture à l'envers. Donc on peut avoir une variante qui, en fait, on prend les deux, les deux, les deux, les deux paramètres, on les switch, et donc ensuite on a juste un type qui est de a vers b, b vers c et a vers c. D'accord Forme de transitivité, si vous regardez bien. Et ça, ça s'exprime simplement. C'est ce qu'on appelle une fonction de pipelining. Et en, en, en ASCAL, ça sera donc rond supérieur. On va l'appeler pipelining pour la forme. Et comment on l'écrit On va dire que F pipelining à G, c'est G rond F. Simplement. Tac. OK Là, c'est tout simple. On va s'intéresser maintenant à notre associativité qui était la précédente associée à la composition. Et on va remplacer chaque terme en faisant le switch et en remplaçant par le pipeline, donc on y va, et c'est magique, de nouveau, on a encore la transitivité, d'accord Bon, c'est pas, pas, pas, pas un résultat merveilleux, mais ça veut dire que, eh bien, juste cette petite transformation ne va pas casser, casser cette propriété. Donc ça veut dire que mon refactoring, etc., je peux continuer à le faire, même si je suis en, en forme pipelining. Bon, on va essayer de passer un petit peu à un niveau supérieur, jusque là on a joué avec des types simples, maintenant on va mettre des constructeurs de types, donc ce qu'ils appellent les HKT, ou les higher kind of type, euh, qui sont en fait des, des, des, des abstractions de type, de, on va, ça va être des constructeurs de type, d'accord Et nous, on va travailler sur une notion d'abstraction, c'est-à-dire que M est un type abstrait qui représente un constructeur de type, d'accord on, on se fiche de savoir. Ça peut être un optional, un try, une liste, on s'en fiche. C'est un M, quel que soit le M, d'accord C'est très important parce qu'on va voir jusqu'à quel point cette généricité va pouvoir percoler dans, dans notre design. On va s'intéresser à la fonction apply de tout à l'heure, qui était un A vers B et un A vers B. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va saupoudrer les types avec M pour en fait mettre du contexte, d'accord Donc la première chose dans laquelle on va s'intéresser, c'est une fonction qui prend un A vers B et qui va produire une fonction qui, d'un A à B, d'accord je ne sais pas si ça vous rappelle des souvenirs, mais ça, c'est ce qu'on appelle l'UFMap. C'est la fonction de mapping. Et si on regarde bien, chaque A et chaque B, en fait, est remis dans un contexte via le constructeur de type M. Euh, alors, si vous avez un type, un type, un, une abstraction de type constructeur M et que vous avez la fonction FMap, si vous êtes capable de définir ça, c'est magique, vous avez un foncteur. C'est terminé. D'accord Ce n'est pas plus compliqué que ça. On va essayer maintenant de faire des petites, fonc des petites fonctions. Satellite. Je prends une fonction qui est de a dans a, qui était notre fonction identité. Et là, je vais dire maintenant, je prends le a et je vais le mettre dans le contexte m. Ça, c'est la fonction dite pure. D'accord On peut pas l'exprimer de manière. De... Celle-ci, c'est le genre de fonction qui sera exprimée vraiment au dernier, au dernier, euh, tout au bout de la chaîne, pour vraiment concrétiser cette, cette implémentation. Maintenant, on va reprendre notre fonction de tout à l'heure, qui était donc notre foncteur, et on va faire une chose, c'est on va continuer à mettre du M dessus, et on va en mettre sur le premier, donc maintenant on a un M de AB, flèche MA de MB. Alors, si on a une vision un peu, un peu naïve, ben, ça ressemble un peu à la distributivité, on a distribué le M sur les, les différents éléments. En fait, c'est surtout la fonction applicative, donc c'est l'applicative foncteur, qui, qui, qui, qui est le chevron étoile supérieur, là, chez euh, chevron supérieur Non, euh, non. Euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, et euh, qui va nous permettre, en fait, de, de, de, de, de pouvoir jouer sur ça. fois-ci, on a une fonction dans son contexte, et on va pouvoir l'appliquer à travers le, le biais d'un paramètre. Sauf que là, on va regarder ce type-là, et juste la partie flèche centrale sur la transformation. Alors... Si on a pur et si on a l'applicative, la, la, la, la, est-ce qu'on peut exprimer fmap bon, On va essayer de le faire. Alors, en haut, j'ai mis la définition et en bas, c'est le type de fmap. Ce n'est pas le type de ce que je suis en train d'écrire, d'accord Donc, le fmap de f, c'est égal à quoi J'ai mis un point d'interrogation, donc le fmap, c'est b point d'interrogation. Soit, qu'est-ce que je peux faire ben, Je peux retourner f. Moi, je veux un MA de MB, je veux pas un F. Comment on peut faire apparaître ça La seule façon de faire apparaître un M, ben, il faut utiliser un pur. Sauf que mon pur me produit maintenant, mon F, ça me type mon FMAP en A vers B, flèche, M de A vers MB. Et je veux un MA, MB. Ben, je veux distribuer, ben, j'ai qu'à faire, qu faire un applicatif et j'ai terminé. Donc là, j'ai l'implémentation une, une la plus générique possible du FMAP, juste en utilisant le pur et l'applicatif. Ok et là, on ne fait en fait que de la composition, on fait de la composition outrance de fonctions. Et on ne s'intéresse qu'aux fonctions. Quatre minutes. Euh, si on a donc un, un, un constructeur de type abstrait, la notion de foncteur, le pur et l'applicative, eh bien, vous avez la type class, ce qu'on appelle la classe applicative. On va continuer. J'ai un A, M2A, là on va s'intéresser sur de la destruction, c'est-à-dire que j'avais un M M2A et je veux un M2A. Donc ça c'est ce qu'on appelle une fonction d'écrasement, la flattening function, qui va nous permettre de d'écraser les structures et de faire sauter un élément. Et donc ça c'est une fonction dite join. On va revenir sur notre type euh, qui était notre foncteur et cette fois-ci on va s'intéresser au deuxième paramètre de la, fon de la au résultat de la première de la fonction donc au lieu d'avoir un flèche B on va faire un A de MB dans MA de MB. Alors ça ça s'appelle la composition, la combinaison de de de de, de, de calcul de fonctions, c'est-à-dire que le résultat de MB dépendra du résultat de MA, d'accord Et non pas la fonction A vers B, ça sera pas du mapping. D'accord Donc ça c'est ce qu'on appelle la fonction bind et est-ce qu'on va pouvoir l'exprimer Sachant qu'on a une applicative, un join, est-ce qu'on peut exprimer bind Eh bien, on va le faire de la façon suivante. Bind de f, c'est quoi Je ne sais pas. Je vais mettre f déjà. Euh, j'ai un ma de mb. Il va me falloir faire autre chose. On va faire un fmap, c'est-à-dire qu'on va projeter tous nos éléments sur des m. Sauf que là, cette fois-ci, j'ai un mm de mb, il faut un mb. Je ne peux pas finir. Donc, il va falloir mettre un intermédiaire et dire que le mm de mb, ce n'est pas mon résultat final. Donc, je vais faire un pipelining. Le pipelining me fait apparaître une fonction qui prend un MM de MB dans quelque chose, ce quelque chose ça doit être un MB, je fais un join et j'ai fini. D'accord Donc là aussi on a la fonction la plus générique possible qui existe pour le bind. On va essayer donc de définir maintenant le nouvel class qui est si j'ai l'applicative le join le bind, et eh bien on appelle ça une monade. Ok Alors on peut aller un petit peu plus loin. Si je reviens sur ma fonction de composition de départ, qui est du A vers B, B vers C et A vers C, et je vais en fait reprendre les fonctions qui étaient appliquées au niveau de mon bind, et je vais eh bien, le, le, le généraliser. Je prends donc le type qui est de A de M dans MB, B dans MC et A dans MC. Donc ça veut dire que les A dans MB, si vous vous souvenez bien, dans le bind, c'était le premier paramètre. et eh bien, c'est ce qu'on appelle donc le pipelining monadique, qui est aussi opérateur de Clasely. D'accord et donc, qui est appelé, qui, qui se nomme supérieur égal supérieur. Et par chance, je ne vous fais pas la preuve, c'est un petit peu plus longue, par chance, il est aussi associatif. Donc, ça veut dire que vous aviez des, vos fonctions où la notion de contexte avec des détails des constructeurs n'était pas là, vous aviez votre associativité avec la composition le pipelining. Vous allez dans le monde vous avez mis ça du contexte avec du monade, avec tout ce qui est calcul monadique, et bien vous avez aussi votre associativité sur l'opérateur de Kleisli. Donc, tous les aspects refactoring, vous les avez encore. Alors, si j'ai une monade, est-ce que je peux exprimer mon opérateur de clefli ben Allons-y, ça va être un petit peu plus tendu. Euh, donc, f composé à g, dans le sens monadique, eh bien, je vais dire je renvoie f. Bon, je suis bien content, mais là, pour l'instant, ça ne fait pas le taf. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire On va dire, on va mettre un intermédiaire, parce que moi, je ne veux pas du mb, je veux du mc. d'accord Alors là, on va être obligé de faire une petite digression, on va dire g, le g en question, il est de type b dans mc, pour bien faire le travail, et il me, faudrait, euh, il me faudrait un MB. Faisons-le, on n'a qu'à faire un bind. Donc si je fais un bind de G, eh bien j'ai un MB dans MC. Dans la deuxième fonction en rouge, on a un B dans quelque chose qui, flèche, qui va faire un flèche dans quelque chose. Ça tombe bien, j'ai mon MB qui match, le MC va remplacer le point d'interrogation, et j'ai terminé. Donc j'ai défini mon opérateur de Claysley, tout simplement en faisant la le pipelining entre f et le bind de g. Et si on regarde bien, cette composition a été faite en utilisant la composition, de la composition le bind qui lui-même utilise le pur et le fmap, qui lui utilise aussi le join, euh, le join et le fmap, et qui utilise le pur et l'applicatif. Et donc vous avez toute votre pile qui est utilisée à ce niveau-là. D'où l'histoire des catégorisations au niveau des, de toutes les instances, de toutes les classes qui peuvent exister, notamment dans Haskell Alors, pour finir, en fait, juste ce toc est très rapide. J'ai pris le biais d'avoir une vision qui est centrée fonction, parce que si on prend la définition typiquement du bind que vous avez dans Haskell, en fait, on a une vision qui est plutôt centrée sur la donnée, d'accord Et donc cette, ces, ces deux visions-là, eh bien, la, la, la première vision, en fait, nous force à penser fonction et composition de fonction, et donc en fait, cette approche nous permet de faire une sorte de promotion de la composition et de la pousser un peu à bout. Alors pour aller plus loin. Moi, ce que, je vous dis, ce que je vous explique, ce qu'il faut vraiment faire, c'est que les types, ça se lit, et il faut les comprendre. Alors ça, vous pouvez le faire soit en dessinant, soit vous arrivez à les comprendre simplement, comme ils le sont, mais les dessiner ou vraiment comprendre ce qui se passe, euh, notamment là avec les ABC et la flèche, la transitivité typiquement. Donc, c'est ces propriétés qui peuvent être intéressantes. On peut dessiner aussi ces types, c'est-à-dire il faut continuer à les, à, les, à, les, à les comprendre. Et là, vous pouvez donc dériver vers ce qu'on appelle les théories des catégories, si vous le voulez, mais ce n'est pas une obligation. Le principal, c'est de vraiment de comprendre et de dompter vos types. Ne, laissez, ne vous laissez pas dompter par les types, au, au contraire, il faut les maîtriser pour pouvoir faire apparaître ces propriétés qui sont intéressantes. Et c'est un travail qui n'est pas, pas simple quand même. Alors si vous voulez aller plus loin, euh, vous pouvez déjà aller voir tout ce qui concerne les approches point-free qui sont donc... Euh, euh, qui est euh, un article de... Euh, de toute façon c'est que des articles de Bartosz winowski je crois, qui, euh, qui revient sur la composition, etc. Vous pouvez aller voir ensuite un article, un article assez intéressant qui reprend dans la théorie des catégories une approche déclarative de la, de, la, de, de la composition, donc c'est vraiment, on essaie d'avoir une approche déclarative de la programmation, et aussi non, quelque chose qui revient plus à l'essentiel, c'est-à-dire sur la, la notion de composition, à travers un, un troisième article, et tout ça, ça a été compulsé dans un bouquin il n'y a pas longtemps, qui est absolument, qui est très intéressant, je n'ai pas fini malheureusement. Et voilà, merci. Il y a des questions C'est pas, pas un jeu où on essaye de montrer sa force. Hein. C'est vraiment un jeu où on essaye de montrer qu'il y a des choses intéressantes et en 15 minutes c'est difficile. Mais c'est pour ouvrir plein de portes. Voilà. J'espère que j'ai ouvert des portes. Voilà. The really hmm? The really the yeah. It's yeah. so on the same type. The type is not the same, but it's a, it's a subset in fact. Yeah. Just a subset. The ID, the ID, the ID? Yeah. Uh, don't, uh, pff, frankly speaking, I don't know, okay. I don't know. I don't want to, to say stupid things, but I, I prefer to say I don't know. <laughs> so, merci, thank you.